macker oh, hey. on a eu des chiffres là qui nous ont été diffusés, on s'attend à ce que les primes payées en 2017 augmentent de 25%. Certains ménages payent plus en assurance santé maintenant aux états unis <coughs> que pour leur logement. Tous les effets vertueux du libre-échange et du système soumis au marché avec le marché qui s'autorégule ne sont pour l'instant pas en train de se vérifier précisément sur ce sujet-là, j'entends bien. Tout d'abord, je voudrais commencer par dire que je suis un grand fan de Nicolas Dose et de son émission Les Experts, que je suis religieusement tous les matins sous la douche depuis que j'ai quitté la France pour l'Irlande. Donc, Monsieur Dose, si jamais vous êtes en train de regarder cette vidéo, continuez ce que vous faites. Cette vidéo n'est absolument pas une attaque vis-à-vis -vis de Monsieur Dose ou de ses invités, c'est juste que je voulais parler un peu de son analyse sur le babacaire que vous devez bien vous en douter, je n'aimais pas trop. Je me suis rendu compte aussi qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent, qui suivent, L'émission des Experts et qui voulait un peu avoir mon opinion sur le sujet. Donc je voulais prendre le temps de faire un peu une vidéo pour récapituler exactement qu'est-ce qu'a été l'Obamacare, dans quel contexte et quels sont un peu les problèmes qu'il y a autour de cela. Commençons déjà par casser une idée reçue. Les États-Unis ont un système de santé public et ils couvrent environ la moitié des dépenses de santé des Américains. Grosso modo, c'est deux branches, vous avez un système qui couvre les dépenses de santé des retraités et un autre qui va aider les personnes qui sont à très faibles revenus. Donc les plus pauvres seins de la société américaine bénéficient d'un système de couverture publique. Si vous êtes un salarié dans le privé à temps plein, vous n'avez pas à vous poser de questions. Vous avez une assurance privée qui est sponsorisée par votre employeur et donc ce n'est pas un problème pour vous. Sauf qu'une partie de la population n'était pas couverte par aucun système de santé. Et c'était le point de départ de l'Obamacare. Au moment où les débats ont commencé, environ 17% de la population américaine n'avait absolument aucune assurance santé, qu'elle soit privée ou publique. Pour simplifier, il y a trois catégories de personnes qui n'étaient pas assurées jusqu'ici. D'abord, il y avait les indépendants, puisque ils n'ont pas le système sponsorisé par leur employeur donc c'est à eux d'aller chercher une assurance. Vous aviez les personnes sans emploi mais qui n'étaient pas assez pauvres pour qualifier pour les programmes d'aide publique. Et enfin, vous avez les personnes qui travaillent à temps partiel, puisqu'il n'y a pas de système sponsorisé pour les personnes qui travaillent à temps partiel. Cela représenterait un coût beaucoup trop élevé pour un employeur si vous avez quelqu'un à tire-temps, vous n'allez pas leur payer une assurance qui coûte assez cher. Et donc si l'on prend ces trois catégories de personnes, en fait cela traduit trois raisons pour lesquelles les, ces personnes n'étaient pas assurées. Vous aviez d'un côté des personnes qui étaient en très bonne santé et qui donc en faisant le calcul se rendaient compte qu'il valait mieux pour eux payer de leur poche les frais de santé occasionnels auxquels ils pouvaient faire face plutôt que de prendre une assurance qui coûtait relativement cher. Vous aviez des personnes en bonne santé mais qui n'avaient pas les moyens nécessaires pour se permettre de prendre une assurance même s'ils voulaient le faire. Et enfin, vous avez toute une catégorie de personnes qui souffrent de conditions médicales préexistantes pour qui les assurances étaient absolument exorbitantes et qui ne pouvaient pas y avoir accès. Et petite précision sur les personnes qui souffrent de conditions médicales préexistantes. Bien qu'on comprenne le but d'une assurance, ce n'est pas le Père Noël. Ce n'est pas là pour faire de la redistribution entre les personnes qui sont en bonne santé et les personnes qui sont en mauvaise santé. Le but d'une assurance est de mitiger un risque. D'accord Donc par exemple, le risque que vous ayez un cancer... Il y a des probabilités, on va essayer de faire des calculs là-dessus, et l'assurance va, comme ça, mutualiser le risque d'attraper un cancer. Malheureusement, si vous avez déjà un cancer et que vous essayez de souscrire une assurance, il n'y a pas de risque à mitiger. Vous avez déjà le cancer, donc le risque, ce n'est pas, pas un pourcentage, c'est une certitude à ce stade. Et donc il est normal, quand vous avez des, des conditions médicales préexistantes, que l'assurance vous dise « on ne va pas couvrir ça » parce qu'il n'y a pas de probabilité à faire là-dessus, ou alors tout simplement disent bah « ok, mais on peut vous l'inclure, mais dans ce cas-là, on vous inclut d'autant de ce que ça va coûter dans le prix de ce que vous allez payer en assurance, parce qu'on ne peut pas mutualiser de risque sur vos conditions médicales préexistantes. » Et donc on arrive sur un problème assez connu des économistes, que l'on appelle la sélection adverse. Les personnes qui sont dans bonne santé n'ont pas forcément tendance à s'assurer parce qu'ils n'en voient pas le bénéfice, même à moyen terme, alors que les personnes qui vont avoir tendance à être malades sont les personnes qui vont plus aller vers le système d'assurance. Et donc l'assurance doit mutualiser un risque sur un groupe de personnes qui tend à être beaucoup plus malades que la population générale. Et donc c'est ça qui en partie tire le coût des assurances vers le haut. C'est parce que les personnes qui sont en bonne santé vont rester à l'écart du système assurantiel. Pour tenter de résoudre pro ce problème, la réforme de l'Obamacare s'appuie en fait sur trois pieds principaux. Premièrement, vous avez l'obligation d'assurer pour les individus, c'est-à-dire que si vous êtes dans les catégories que j'ai mentionnées précédemment, vous devez vous assurer, sinon quoi, vous allez vous risquez d'avoir une amende. Ensuite, vous avez de la part des assurances une interdiction de discriminer en fonction des conditions médicales préexistantes. Alors c'est un peu compliqué, donc je vais passer un peu plus de temps là-dessus. L'idée fondamentalement est de dire que l'on va privatiser la redistribution entre les personnes qui souffrent de maladies chroniques ou qui sont déjà malades par rapport aux personnes qui sont en bonne santé. En disant aux assurances, vous allez devoir maintenant fournir un package entre guillemets unique, quelle que soit euh, la condition de santé des personnes qui viennent vers vous, dans ce cas-là, les assurances internalisent le fait que certaines personnes vont coûter plus cher de par leur situation médicale, que d'autres et donc vous avez automatiquement en nivelant les prix vous allez avoir une redistribution parce que les personnes en bonne santé vont payer plus cher et les personnes qui étaient en mauvaise santé qui devaient payer plus cher auparavant vont maintenant payer moins cher c'est ce que j'expliquais tout à l'heure les assurances sont censées mitiger un risque vous leur ajoutez un nouveau rôle et là vous mettez de façon explicite que le but d'une assurance de santé n'est non seulement de mitiger un risque mais en plus de fournir un système de redistribution et enfin, le troisième grand aspect de la réforme de l'Obamacare est d'introduire un système d'assurance sponsorisée, c'est-à-dire que les personnes qui sont à faible revenu pourront tout de même s'assurer et obtenir des assurances qui sont en partie payées par la puissance publique. Donc vous avez un système de subvention sur les assurances pour les personnes à faible niveau de revenu. Pourquoi est-ce que l'Obamacare est brusquement revenu dans le radar des médias bah, C'est tout simplement parce qu'elle fonctionne maintenant à plein régime et on s'est rendu compte qu'un euh, grand nombre de personnes qui étaient malades se sont enregistrées dans les assurances. Ce qui a donc tiré les prix vers le haut, mais de nombreuses personnes en pleine santé ont sciemment décidé de ne pas s'assurer, quitte à payer les frais de santé de leur poche s'il faut, quitte à payer en plus l'amende, puisque maintenant c'est devenu obligatoire, parce qu'ils ne se sont pas assurés, parce que ces frais de santé restent de toute façon absolument exorbitants. Et pour eux, en faisant ce calcul, ils se rendent compte que, bah, il vaut mieux encore ne pas être assuré et payer l'amende et payer les frais de santé de leur poche, ça leur revient moins cher que de prendre une assurance. Donc oui, Obama peut se vanter d'avoir fait baisser le pourcentage de la population américaine qui n'est pas assurée, mais c'est un peu une victoire en demi teinte déjà parce que c'était obligatoire, donc oui, il fallait s'y attendre, mais en plus parce que de nombreuses personnes en bonne santé ont décidé de ne pas s'assurer. Mais les frais de santé n'ont absolument pas bougé, ça coûte toujours jusqu'à 40 000 dollars de faire la moindre impédicite. Et donc, effectivement, quand vous avez tout un groupe de personnes qui étaient malades, qui avaient besoin de services de santé qui du jour au lendemain se retrouvent à avoir une assurance vont dans les hôpitaux et disent « bon maintenant je peux me faire traiter pour ce problème que j'ai depuis six mois » mais je n'avais pas d'assurance auparavant. Effectivement, les assurances sont obligées de refléter ce coût quelque part. Les assurances ne sont pas des Pères Noël, elles ne font pas pleuvoir de l'argent du ciel. Elles sont là pour mutualiser un risque, mutualiser des coûts de santé. Et donc quand vous avez une hausse des coûts de santé, parce que toute cette population malade, du coup, se retrouve à avoir accès à une assurance, et c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle que ces personnes aient accès à des assurances qu'elles n'avaient pas accès auparavant. Mais il ne faut pas non plus se voiler la face, cela signifie derrière que les assurances sont obligées de refléter ce coût. Fondamentalement, tout n'est pas acheté, à mon sens, dans l'Obamacare. Je trouve que c'est une approche intéressante qui introduit des mécaniques euh, de marché face aux problèmes des personnes qui souffrent de conditions médicales existantes. Du coup, vous allez me demander, mais pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement nationaliser le système d'assurance aux états unis et voilà, le problème est réglé. Sauf qu'encore une fois, vous avez déjà un système de santé publique aux états unis et on se rend compte que le système de santé publique là-bas a exactement les mêmes problèmes que le système de santé privé. C'est-à-dire que quand les coûts Médicaux sont exorbitants, l'assurance derrière est obligée de refléter ses coûts médicaux exorbitants et de faire payer des frais d'assurance exorbitants. C'est un peu un c'est difficile en fait d'aller à l'encontre de cette vague. Et donc, si vous me demandez quelle serait la réforme qu'il faudrait faire aux États-Unis, malheureusement, ce ne serait pas évident. C'est-à-dire que déjà, à mon sens, il faudrait avoir un système d'assurance qui soit beaucoup plus individualisé que ce que l'on a aujourd'hui. Cela veut dire notamment revenir en arrière sur les programmes de santé publique américains et se concentrer au niveau public uniquement sur la question des personnes à très faible revenu. Donc, sur les systèmes de retraite, il faudrait mieux avoir une assurance qui suive la même personne jusque dans la retraite. Au niveau privé, cela signifie mettre fin au système d'assurance sponsorisée par les employeurs, puisque c'est absolument ridicule d'avoir une assurance santé qui soit liée intimement aux salariés. Si vous êtes malade du jour au lendemain et que vous ne pouvez plus travailler, qu'est-ce qui arrive de votre assurance santé Et pourquoi est-ce que je parle d'individualiser le système d'assurance Simplement parce qu'aujourd'hui aux états unis seule une minorité de la population paye d'elle-même de sa poche pour acheter un système assur une assurance. Et donc, seule une minorité de la population fait attention à savoir quel est le meilleur système d'assurance, le moins cher, le plus intéressant, alors que l'immense majorité de la population reçoit son assurance à travers le système sponsorisé d'un employeur ou à travers le système de santé publique. Et donc, vous n'avez pas d'incitation économique à faire attention aux frais de santé. Quels que soient les frais de santé, quel que soit le coût d'une opération, vous vous en fichez un peu parce que, de toute façon, c'est l'assurance qui va couvrir. Et si derrière l'assurance, augmente ses frais, vous vous en fichez un peu parce que c'est pas vous qui payez la note à la fin. Soit c'est l'État, soit c'est votre employeur, mais vous, vous ne vous en rendez pas compte. Et croyez-moi, les hôpitaux le savent et ils en profitent pour s'en mettre plein les poches. Ils savent très bien que vous n'allez pas faire attention à savoir est-ce que le voisin il est moins cher ou pas. Il y a une solution très simple qui permettrait d'aider les gens à se rendre compte quels sont vraiment les coûts de santé. Ce serait d'obliger en fait les assurances à envoyer un récapitulatif à la fin de l'année, détaillant exactement quels sont les frais que les personnes ont dû payer pour l'assurance et quels sont les frais de santé que l'assurance a dû couvrir, pour que les gens se rendent compte que oui, effectivement, la moindre opération, ça coûte une fortune. Mais fondamentalement, la réforme à mener sera beaucoup plus difficile. Il faut qu'il y ait un changement culturel. Aux états unis comme en France, il y a cette croyance quasi religieuse que la santé n'a pas de prix. Or, si ça a un prix, il y a du personnel de santé, il y a des infirmiers, des docteurs, il y a des bâtiments qu'il faut construire et entretenir, des machines qu'il faut rénover, qui coûtent très cher. La santé a un prix. Si demain, vous attrapez un rhume et que je vous dis que je peux vous soigner, mais que ça va coûter un million d'euros, vous allez dire non, vous allez dire juste attendre que ça passe. En santé, comme partout ailleurs, il y a des coûts et des bénéfices qu'il faut peser. Et ça, malheureusement, j'ai pas de réponse à apporter. C'est un problème culturel. On vit avec cette religion que la santé, ça n'a pas de prix. Et que si vous êtes malade, et ça n'existe pas un médicament trop cher et qu'il faut que vous ayez accès et qu'il faut que ce soit absolument gratuit et que tant pis, de toute façon, euh, la santé, ça n'a pas de prix. La santé, ça n'a pas de prix. Si ça a un prix et tant qu'on ne le réalisera pas, oui, on va avoir des frais de santé qui vont continuer d'exploser.